Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor qui annonce une nouvelle saison et un nouveau départ pour la chaîne YouTube. Tout d'abord, je tenais à vous faire cette vidéo parce que j'ai quelques petites choses importantes à vous dire sur l'évolution de la chaîne, sur les projets en cours et sur le planning approximatif des vidéos que je vais sortir. Alors s'il vous plaît, regardez-moi la vidéo entière car elle est un peu comme une coloscopie, elle est un peu chiante, pas forcément agréable, mais elle est utile alors, installez-vous confortablement, penchez-vous, et toussez, c'est parti Ok, pour commencer, parlons de la nouvelle rubrique qui s'appellera « À votre table ». Cette nouvelle rubrique est en complément des étranges dégustations, c'est-à-dire qu'elle va rester dans le même univers que les étranges dégustations, mais dans ce cas, je ne goûterai pas les aliments. Je vous présenterai des produits étranges, qui peuvent venir du monde entier, et je vais vous expliquer comment on les fait, pourquoi on les mange, qu'est-ce que ça peut nous apporter. En gros, ça va être un moment culture des produits que je ne peux pas forcément goûter ou que je ne peux pas me procurer. Ça peut également être une suite aux étranges dégustations si un produit est extrêmement intéressant. En gros, les « à votre table » sont des moments culture qui restent dans l'esprit des étranges dégustations, mais dans ce cas, je vais plus vous développer de façon culturelle les produits étranges qui existent dans le monde. On peut, mais parlons bien, parlons projet ulule. <rire> j'ai l'immense joie et l'honneur de vous présenter un jeu de société que j'ai créé avec Touf, mon cousin, que vous avez forcément déjà vu dans les vidéos. Qu'est-ce que je fous là Clandestin, le projet Ulule. Clandestin, en fait, c'est un jeu de société complètement farfelu et fou, un peu comme la chaîne Popcorn Studio, donc je suis vraiment fier de vous présenter ce projet Ulule, parce qu'il y a des mois de travail derrière, et puis on a vraiment tout fait, c'est-à-dire on fait tout nous-mêmes. On fait la boîte en carton, on a fait les cartes, on fait les pions, tout a été designé, tout a été monté, coupé, collé. Bref, dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description, et puis je vous invite à me faire un retour sur la chaîne YouTube, de me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez envie que je fasse plus de projets de genre-là, que je crée plus de choses, bref qu'est-ce que je fous là terminons avec la sortie des vidéos alors c'est là qu'il faut suivre parce que je vais vous sortir une vidéo toutes les deux semaines et après ça une étrange dégustation toutes les quatre vidéos au total, donc de base, comptez une étrange dégustation, trois à votre table aussi simple que ça après c'est pas un à votre table, ça sera une autre vidéo et c'est même possible que j'en sorte un peu plus mais ça m'étonnerait, avec le travail que j'ai à côté et les projets que je vous prépare voilà, je me tiens à une vidéo toutes les deux semaines, et une étrange dégustation toutes les quatre vidéos au total. Et voilà, c'est terminé, je vous dis à dimanche pour la première étrange dégustation de la nouvelle saison, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, d'ici là, portez-vous bien, Ciao.